Aujourd'hui, grande première, je vais essayer de parler pendant la vidéo et j'espère que je détesterai pas trop ma voix au montage parce que c'est régulièrement un problème, mais bon, on va essayer de se faire violence. Aujourd'hui, je vais utiliser la palette Your Golden de Colourpop qui est magnifique et que j'ai pas encore euh, utilisé toute seule. Donc là, aujourd'hui, je pense que je vais faire un maquillage assez chaud avec des teintes marron, et puis bah, des paillettes évidemment, hein, parce que, vivez les paillettes Alors, je vais tout d'abord commencer par appliquer la base à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion, pour essayer de faire tenir les fards à paupières et camoufler un petit peu les petites veines et les petites rougeurs que j'ai sur les paupières. Voilà, on va étaler ça avec le doigt. Je vais commencer par appliquer un beige sous mon arcade sourcilière, Donc je prends un pinceau plat comme ça. Donc ça va permettre de mieux dégrader les autres couleurs que je, que je mettrai ensuite pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation. Et ensuite, je vais appliquer une teinte marron un peu chaud juste pour structurer mon creux paupière. Donc je prends un pinceau un petit peu fluffy. Je prends la teinte Sunter de la palette. Je tapote pour ne pas faire une grosse tache au début et puis je fais des petits mouvements pour estomper. Ça s'estompe très très bien, les fards Colourpop sont vraiment d'une super qualité en général. Ensuite, donc là, je vais prendre l'autre bout du pinceau. C'est un pinceau qui avait dans une palette, une Urban Decay qui a donc deux, deux bouts. Donc c'est un pinceau un peu plus plat et je vais appliquer une, co une couleur un peu plus soutenue dans mon coin externe. C'est la teinte Warmer Days. Que je mets juste un petit peu en oblique, comme ça. Ensuite, je vais prendre l'autre côté. J'utilise donc la teinte euh, Langer pour faire le milieu, on va dire le deuxième tiers, enfin c'est un gros tiers de la paupière mobile. Et je vais utiliser un nouveau pinceau pour faire le dernier tiers donc c'est le pinceau h de Beauty Bay. Je vais utiliser la teinte Hidden Gem sur le dernier tiers de la paupière mobile. Et on va venir euh, estomper tout ça pour ne pas avoir des grosses transitions avec le pinceau HG Crease, toujours de Beauty Bay. Pour estomper la première transition entre le foncé et le médium, je vais prendre bah, un petit peu de médium sur mon pinceau, un tout petit peu, et je vais venir faire des petits mouvements, juste à la limite entre les deux, pour essayer d'enlever cette barre qu'on voit entre les deux couleurs et que ça fasse un, une transition un peu plus naturelle. Et ensuite, je viens faire la même chose entre les deux couleurs. Je prends toujours euh, la couleur du milieu. Je vais reprendre la teinte du début pour venir restomper un tout petit peu au niveau du creux paupières. Et bien fondre toutes les couleurs euh, ensemble. Et maintenant, on va rajouter des ombres un peu euh, pailletées ou métallisées. Je vais venir prendre la teinte euh, Fling, qui est un marron pailleté. Et je vais venir juste tapoter légèrement pour ajouter quelques paillettes euh, sur le marron. Dans le coin externe. Ensuite, au milieu, je vais venir mettre la teinte euh, Weekend. qui est en doré très joli sur euh, la partie interne de la paupière mobile je vais mettre le phare jet set qui est presque argenté mais qui reste même non il reste rien du tout il est argenté hop je fais remonter un petit peu. Et bien sûr, on vient toujours estomper un petit peu les transitions, histoire que ce soit pas trop brutal. Et en coin interne, on va faire une petite touche de couleur avec le fard Rome Season, qui est un bleu très clair euh, pailleté. Pour donner un peu d'éclat et un tout petit peu de couleur. Alors il est, c'est très très clair. Ça fait des petites paillettes un peu bleues et un peu aussi multicolores. C'est vrai que là on voit pas trop, on voit pas tant le bleu, mais ça fait vraiment plus de lumière. C'est vraiment des paillettes alors que les autres c'était plus des irisés métallisés. J'ai encore oublié que je vais faire mon teint après et que donc il faudrait que je fasse le coin interne à la fin. Tant pis. Donc là pour l'instant les yeux c'est tout. Je vais passer au teint et je viendrai faire un tout petit peu le ratile inférieur une fois que j'aurai fait le teint. Alors le teint. Je vais utiliser la euh, crème teintée de chez Nars j'aime beaucoup qui est assez légère je vais utiliser une nouvelle éponge que j'ai acheté chez beauty bay qui est douce là c'est en microfibre je sais pas quoi je vais voir ce que ça donne avec la crème teintée donc hop j'en mets directement sur l'éponge je vais venir mettre tout ça un petit peu, tac, et c'est parti, donc là c'est surtout pour unifier un petit peu le teint, plus que couvrir, et en plus ce qui est bien avec euh, cette crème teintée là, c'est qu'elle a une protection solaire euh, SPF 30, donc, c'est toujours cette prix. Bon, j'ai quand même mis une protection solaire 50 sur mon visage juste avant. Mais on n'est pas contre la protection solaire dans les fonds de teint ou crème teintée ou quoi que ce soit. Et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié d'utiliser mon nouveau primer de chez NYX. Donc Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Ensuite, je vais faire un tout petit peu de correction de couleur avec euh, ce duo un peu orangé et un peu vert qui corrige donc euh, les, les imperfections bleutées, donc un peu les cernes. Et ça, c'est pour tout ce qui est euh, imperfections qui sont rouges. Ça va venir euh, euh, contrebalancer. La rougeur. Donc là, je vais utiliser le côté orange pour venir un tout petit peu avant de mettre l'anti-cerne. Enlever un peu le côté bleuté, violet que j'ai sous les cernes, enfin sous l'œil au niveau des cernes. Hop. Donc je prends toujours l'éponge. Hop là, je trouve que c'est un produit plutôt pas mal et ça a bien, on voit toujours mes cernes, mais je trouve que c'est beaucoup moins euh, bleuté. Et je vais venir essayer par contre mon nouvel anti-cerne. Donc c'est une petite pompe comme ça, donc je vais en mettre euh, sur, euh, sur mon doigt. Voilà, et je vais venir prendre toujours mon éponge, donc je prends un côté différent à chaque fois, hein, bien sûr. Et donc là, c'est la première fois que je l'utilise. Donc moi, il faut savoir, les anti-cernes, ils rentrent totalement dans euh, les plis que j'ai sous les yeux, genre tout le temps. Et si je poudre, c'est encore pire. Donc, là, on va voir ce que ça donne. Au niveau de cacher les cernes c'est plutôt pas mal j'aime bien par contre bah, ça marque euh, ça marque mes plis sous les yeux hein, comme euh, tous les anti cernes de dire. Bon, je suis pas sûre que j'aurais mieux que ça bon mais en tout cas, j'aime beaucoup euh, lanti Il fonctionne plutôt pas mal. Il n'a pas l'air d'assécher trop pour l'instant. C'est quand même un problème que j'ai en général. Ma petite poudre compacte. Euh, finishing euh, Powder de chez Nix. Donc là, euh, finishing, vous voyez que je l'ai déjà bien utilisé. Heureusement, j'en ai un d'avance. Tapoter très légèrement. Juste sous l'œil, j'ai pas envie de poudrer tout le teint, bah, surtout que je vais utiliser des produits euh, liquides encore après donc il faut surtout pas que je poudre pour l'instant dans tous les cas. on va passer au blush liquide de chez Rare Beauty donc là je vais utiliser la teinte Joy qui est un peu orangé euh, corail donc c'est hyper pigmenté je sais pas si je le mets sur le dos de ma main ou directement euh, sur ma joue on va tester directement sur ma joue faut pas bon voilà. vu que l'applicateur est assez gros on en met vite beaucoup mais normalement ça s'estompe bien donc pareil je vais tester de le mettre avec euh, un pinceau euh, un pinceau qui est pas trop mou, c'est quand même un petit peu dense, mais pas aussi dense qu'un pinceau à, à fond de teint. Et je vais venir tapoter et essayer de diffuser un peu ça. Ouais, voilà, donc vous voyez que c'est quand même très coloré. C'est même encore plus coloré en vrai que ce qu'on voit à la caméra, mais ça se diffuse très très bien. Il n'y a pas du tout de tâche euh, là où je l'avais appliqué sur ma joue. est plutôt pas mal. Bon on a peut-être mis quand même un tout petit peu trop mais au moins là ça se voit. <rire> ça fait euh, très bonne mine on va dire. Alors j'avais mis un petit peu moins de ce côté que de ce côté je pense je vais juste repasser un tout petit peu avec mon éponge euh, du côté de la crème teintée parce que là pour essayer d'atténuer un peu, parce que c'est quand même assez intense. Et je l'ai descendu un peu bas. Pour l'instant, euh, j'aime vraiment euh, les produits euh, Rare Beauty euh, que j'ai testé J'ai deux teintes de blush comme ça. J'ai un mascara qui est très, très bien aussi. Est-ce que j'ai d'autres trucs Non, je crois que pour l'instant, j'ai que ça, mais c'est vraiment... Euh, Top. Euh, je vais venir mettre un bronzer nars en en poudre qui est très bien il n'est pas trop trop chaud donc c'est pas c'est pas un contour ça reste un bronzer mais il n'est pas trop trop chaud comme peuvent l'être d'autres bronzers que j'ai et j'aime bien en fait donc là, je viens juste dessiner un tout petit peu euh, sous ma pommette pour donner un peu de relief. Je vais venir en mettre aussi un petit peu là, aux endroits où j'ai un peu moins de cheveux, parce que ça fait quand même très blanc par rapport au reste du visage. Donc on va redonner un petit peu de couleur. Pour faire la transition avec les cheveux, qu'il y une grosse ligne blanche à partir de là où commencent mes cheveux, et je vais en mettre un petit peu là sous le menton pour camoufler légèrement cette petite chose. Voilà, ça aide à faire comme si c'était plus une ombre que de la peau, et là juste pour affiner légèrement ma mâchoire, et je vais en mettre un tout petit peu sur le nez. Pareil pour essayer d'affiner un peu. Bon, après je sais pas si c'est moi qui suis particulièrement nulle mais j'ai pas l'impression que ça marche des masses mais bon j'essaye, voilà. Et je vais venir mettre un bronzer liquide, enfin pas un bronzer, un highlighter liquide que j'ai depuis super longtemps, qui est de la marque BK qui n'existe plus malheureusement mais qui est très très chouette et que je envie de réutiliser je vais venir l'estomper avec mon doigt il est assez léger mais il donne un joli petit glow je ne sais pas si vous verrez bien J'aime beaucoup. Et voilà. Alors, je voulais essayer de faire mes sourcils aussi, parce que j'ai des produits, mais je n'utilise pas souvent. Donc, je vais retester ça aujourd'hui. Je vais commencer par le, un, un gel à sourcils avec des petites fibres que j'ai en échantillon de chez Benefit. C'est la couleur 3, je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est une espèce de marron, c'est un petit peu foncé pour moi, je crois. Mais bon. Donc là, je vais faire un rebrousse-poil. Et ensuite, dans le sens du poil, en essayant de placer un petit peu les, les sourcils. Moi, j'aime pas trop les mettre droit, enfin, je trouve que ça fait bizarre sur moi. Bon, voilà, je sais pas. Ah, ouais, si, on voit quand même une différence. Toujours de chez Benefit, toujours dans la teinte 3. Et je vais juste venir combler un petit peu les, les parties un peu moins fournies de mon sourcil. Donc, moi, c'est un peu au milieu du sourcil là quand ça change de sens. De pouces, euh, j'ai des petits manques, enfin, j'ai moins de poils. Voilà, ouais, ça fait un peu plus rempli, c'est pas mal. Ça fait plus foncé que ce dont j'ai l'habitude, mais euh, c'est pas moche. Enfin, je crois pas. À voir. Qu'est-ce qu'on en pense Une fois de temps en temps, je me dis que ça fait un petit changement, c'est pas plus mal. Il Faut tester des trucs. Alors, je vais venir faire mon rasil inférieur avec euh, des fards à paupières. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de trop chargé parce que. Alors, la caméra vient de se casser la gueule. Donc, je disais, je vais faire mon ratil inférieur avec les fards à paupières. Je ne fais pas quelque chose de trop euh, chargé, parce que comme j'ai les yeux qui tombent un petit peu, sinon ça m'alourdit le, le regard. Donc je vais prendre un petit pinceau euh, biseauté comme ça. Ça, c'est un de chez Colourpop, le E30. Et je vais venir reporter, bah, je pense, la teinte que j'avais mise sur mon creux paupière. Donc c'était la teinte Center. Je vais venir la mettre juste vraiment en ras de cils. Tout du long juste histoire d'avoir un tout petit peu de couleur je trouve que ça fait quand même un peu plus sympa voilà donc pour une fois je vais essayer de pas trop charger parce qu'à chaque fois je veux pas trop charger mais je fais toujours euh, un énorme truc et après je trouve que c'est pas joli mais c'est trop tard Alors je vais venir restomper un petit peu ici parce que je vois que c'est pas très bien estompé. C'est un, euh, un peu trop net, je trouve, le, le marron foncé, là. Essayez. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Je vais remettre un tout petit peu euh, les paillettes que j'ai mises dans le coin interne. Je vais venir faire rejoindre là ici en red cils inférieur. C'est vraiment joli cette teinte. Oh là, là Ça rend très bleu clair dans la palette, mais c'est vraiment... Pas la même couleur quand on l'applique sur les yeux mais ça reste super joli. Et bon je pense qu'on a terminé pour euh, pour ce maquillage. Je vais juste mettre du spray fixateur. C'est le All Nighter Ultra Matte de Urban Decay. Il faut bien bien secouer sinon il peut faire de petites taches blanches. Même en ce point il fait parfois des petites taches blanches. Mais bon juste avec l'éponge on tapote et puis hop ça disparaît. J'en ai bien mis la dose, en particulier comme j'ai pas poudré le teint, j'espère que ça va quand même bien fixer le, le maquillage et le faire tenir. Et puis j'ai dit des bêtises, j'ai pas du tout fini parce que j'ai pas mis de crayon en muqueuse, ni de mascara, ni fait un trait de liner. Donc c'est pas du tout fini en fait, mais bon, ça c'est pas grave de le faire après le, après le spray fixateur. Donc je vais mettre un crayon marron de chez Colourpop en muqueuse. Supérieure, alors j'essaie de le faire sans mettre mes doigts. Parfois j'y arrive s'il n'y a pas trop de pollen et que j'ai pas les yeux trop défoncés par les allergies, ce qui est plutôt le cas en ce moment. Et en muqueuse inférieure, qu'est-ce que je vais mettre ah, J'ai tous mes crayons Color Pop, Color Pop c'est trop bien, il y a plein de couleurs, c'est vraiment trop cool. Je suis trop contente d'avoir acheté ça. Je vais mettre la couleur Get Paid, qui est un espèce de cuivré un petit peu. Je trouve que... Ah, la mine est cassée. Hop, on la re rentre C'est des crayons euh, rétractables. Donc un peu cuivré, je trouve que ça va bien avec ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est à peu près la même teinte que ce que j'ai mis en red seal inférieur, mais un petit peu lumineux. Ensuite, je vais juste faire un petit trait de liner marron, donc c'est le KVD Tattoo Liner, juste le long des cils du haut. Juste histoire de foncer un petit peu et de faire le raccord avant de mettre le, le mascara. Voilà, ça ira. C'est la première fois que je le fais sans euh, tirer mon œil et tout, euh, sans prendre appui. Je suis assez fière de moi, je tiens à dire. Ensuite, je vais recourber Hop, mes cils. Sans me pincer la paupière, c'est mieux. La base de mascara de chez KVD qui permet de bien recourber et fait mieux tenir le mascara. Donc c'est une espèce de base un peu grise. mais bien partout j'essaye de séparer mes cils je vais laisser sécher avant de mettre le mascara qui sera aussi le mascara euh, go, big go... go big or go home toujours de KVD alors c'est parti pour le mascara c'est pas le plus allongeant que j'ai mais je trouve que la base permet quand même d'allonger un petit peu et il fait pas de paquet même si je trouve qu'il est assez épais mais il fait pas de paquet et ça c'est vraiment trop bien ce mascara il est vraiment là c'est vraiment voilà. Et sur les cils du bas, je vais mettre un mascara de chez Yves Rocher qui a une brosse avec des plus petits picots comme ça. C'est plus simple pour attraper les cils du bas. Hop, j'en mets juste un tout petit peu. Voilà, et donc là, on a fini cette fois ah non, il reste le rouge à lèvres, décidément. Alors, un crayon à lèvres de chez euh, Révolution, qui est à peu près de la couleur de mes lèvres. Un tout petit peu plus rosé, mais qui reste assez nude. Voilà, donc j'ai crayonné un petit peu... Euh vers le centre des lèvres aussi, et je vais mettre un rouge à lèvres de chez Beauty Bay, qui est la tête, la tête, la teinte Sunset. Et la caméra ne fait pas la mise au point. Et qui est un peu marronné, orangé. Et voilà le look final